Bon, bon aujourd'hui on est là avec un expert en alimentation, euh, oui. est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, alors, euh, professeur Kigan, euh, diplômé en nourriture, spécialité saucisson. Ah ouais, donc euh, vous devez vous y connaître en tout ce qui est calories, euh, les machins-là, quoi. Oui, alors moi ce qui me fascine, c'est surtout le gras, la sauce, et puis... Euh... Ça pue, là, non euh, je dois dire que ça sent le paix, quand même, un peu, là. En tout cas, c'est pas moi, hein. Ça vient de derrière. Salut les enfants, c'est moi, alors, honnête mec McDo. No ah, ouais, ça pue un peu là, hein ouais. Eh bah ben, tiens, une pour toi Et une pour toi Ah tiens, c'est pour toi petit Ah euh... oh, bah euh, ouais, cool, on va voir ce que je peux en faire quoi, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Bon bah c'est parti, euh, elle est où la télécommande Ouais un... les enfants, Et ça va, ah, va te Ah, c'est quoi deux... Ups. On peut jouer à deux, non okay. euh, ouais. Choisis ah. un ou deux ah, joueurs. Ah, c'est super, c'est super ouais. Il veut pas Ah ouais, <rire> bah, on va manette connectée Ah, ça va tient okay. à son tour, à hein, mon avis. Ah, tu crois Ah ouais, t'es allé dans deux joueurs, là. Ouais. Ah, alors là, ils sont en train de camper dans le. La... Ah oh, bah, ça doit puer dans la tente, hein, s'ils ont mangé du McDo, qui pète dedans, laisse tomber, Et on ah. peut péter, ici aussi Les couleurs sont dégueulasses, d'ailleurs. C'est le, les vapeurs de paix, je pense. Ah bah Ronald, regardez, vous êtes là. Bah la dépiction est juste. Il hein, y, y a des vapeurs de paix à côté. Là. Oui, oui c'est bien moi. Il y a même mon sac à vomir à côté là. Un... là. Mmh. je sais pas ce qu'il. A... Oh est, il est <rire> en train de lâcher une caisse encore. <rire> c'est vraiment autobiographique alors. <rire> oh, c'est tellement beau que ça me donne envie de vomir. Adore <rire> oh, ça, <rire> euh... mmh. ça veut dire cambrioleur en anglais. Ouais. <rire> je tous les niveaux de mon QG. Et ah, lui bah lui lui... dis donc, c'est dégoûtant! hein On lui fouille son QG! <rire> ouais, ouais, il ouais, ouais, y a des trucs bizarres avec les enfants, hein, Ronald. Euh, je ne connaissais pas cet aspect, hein, mais bon. On dira rien à la police, non, hein, parce euh, que. Non, mais j'ai rien fait, je vais juste montrer mon QG! Ah, on, ah, on copie Mario Bros. 3. Allons-y, ah, bon, hein! Ah, je peux, je suis obligé de faire le premier monde d'abord. Ah, oh, je vois! Ah, je peux plus sauter. Ah, je pouvais sauter? Là il est invisible là Oh là là je suis aveuglé par le gras là c'est. Eh hey, les enfants Vous avez déjà réussi à péter et à vomir en même temps C'est visuellement gras je dirais. Ouais. Ah euh... a même des escargots baveux là. Ah c'est dégueulasse. J'essaye, ça, ça, j'essaye, je, sais, je, sais, je ouais, vais y arriver. C'est en train de mourir, t'as plus qu'un cœur là. Ok, chouette. <rire> et le bloc là, tu peux pas le soulever là. Euh... Alors c'est ça le monde de McDonald's, bah ben, dis donc. Ah voilà, bien joué, voilà. Ouais, J'ai failli tomber. Oups Ouais, il a encore des forces et tout, mais... Je suis sûr qu'à force de manger du McDo, il va devenir de plus en plus gros le perso. Il n'arrivera plus à rien faire, il restera assis dans un coin. Mais c'est super de faire. devenir gros, peur, hein, les enfants C'est le message de McDonald's. C'est <rire> que la nature, <rire> manger la du nature c'est mauvais, c'est méchant. Manger que du chimique, que du pas naturel. À la, à la prairie, c'est... Ouais, c'est le meilleur d'eux, là. C'est plus que c'était. Et eh ben... C'est moi qui joue là Eh, t'as vu, c'est inclusif, il est de couleur lui. Eh, bah, à l'époque, déjà, il y avait l'effet. Pas de race, pas de couleur, on lâche tous des caisses pareil. Ok, regardez, je suis noir, quoi, c'est à dire que. C'est sent que t'as joué avant. Non, j'ai jamais joué à cette merde. J'ai envie de vomir rien qu'avec ça là. Mais c'est juste que je t'ai vu jouer. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais, c'est. Ouais. Enfin il est noir, il est noir, on dirait surtout un zombie euh, et on dirait qu'il est déjà mort et qu'il est vert le mec bah eh ben, il est vert parce qu'il a envie de vomir et il a de la chance hein les enfants euh, C'est super de vomir euh. ah, C'est tout ce gras qui me, qui me perturbe là. Ça glisse un peu, là, tu sens qu'il glisse ah, un peu putain, le temps. j'ai raté le... Il, <rire> il avait, a des steaks à la place des mecs <rire> Les contrôles sont horribles Et donc là en fait c'est... Il ouais, euh, y a une bonne latence quand même, quand même hein. Je mange du McDo là Regarde ah. t'as vu le... Tes t'as de. ça <rire> Oh, ta mère. <rire> ah oui non mais c'est pour retourner au début du niveau euh, très rapidement ça. Et ah là, si je, mets, sais, je, je peux pas ouais dans le truc invisible là. Ah là là ça fait rêver ce jeu -là. Ah ouais oh, ça fonctionne. Magique. Tout ça pour récolter des trucs de merde même pas rare là. Putain j'y arrive pas. Hein. Et donc c'est du gras, c'est ça, c'est des calories en fait. C'est des calories qu'on récolte. Ouais, c'est plus de la graisse chimique sucrée, hein. Ouais, ça glisse un peu. Hein. Le personnage, bah, il est couvert de graisse je pense. Ouais. Tout est couvert de gras, hein, c'est le monde de McDonald's, donc ça glisse, euh, ça pue. Derrière là, tu vois, c'est des montagnes de sucre et en dessous c'est le gras. Ouais, <rire> c'est euh, une explication de la chimie euh, du corps humain. Euh... Selon McDo. Ah, il saute pas assez haut hein, parce qu'il est trop lourd, il est trop gros, il a mangé trop de McDo. Là t'as des pailles et des steaks hachés. Oh. Ah ouais, ouais, ouais. c'est parmi les contrôles les pires que j'ai jamais vus. Il y a un peu de latence Il y a quand même un peu d'air contrôle là. Ouais, Moi aussi je contrôle <rire> de l'air <rire> oh Normalement il va falloir éviter l'espèce de barrière Après, <rire> pas <rire> <récite. Direct dedans. rire> Ah non c'est horrible Ah ça va encore la mélodie je trouve ah, Ce mec est converti au gras de toute façon <rire> Oh là là ça descend Mais ah, est-ce que regarde, ça va alors, remonter là trop lourd Et Sauf pour voir si ça remonte Ouais non, pas du tout. <rire> ah j'ai ouais, ouais, pas, bah, j pas envie de, de remonter de là. Ah c'est la fin, d'accord. c'est comme le... Mis le poteau mais allongé. oui, <rire> ouais, comme le poteau de Mario mais à l'horizontale. Alors, Docteur Kigan, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi notre ami Ronald n'arrête pas de péter comme ça Oui, bah c'est très simple. Dans l'estomac, il y a le gras qui sublime le sucre et le sucre qui sublime le gras et du coup, tout ça se mélange, l'estomac est en PLS et, euh, et les sphincters se relâchent, quoi. Voilà. Mais ça pue la mort quand même là, hein Oui non mais c'est l'odeur de la mort, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et alors Le bruit est marrant Hein les enfants Eh ben, tiens, une pour toi Une pour toi Mais il est trop lourd, il est trop gros, tout est trop gros et trop gras dans le jeu hein donc. <rire> Ouais! Ils apprennent aux enfants de la race. Les noirs et les blancs se battent. Non, non, <rire> C'est des, des, des personnes qui se battent entre elles parce qu'ils sont pas de la même race. Ils couleur. sont pas de la même race. Oui, grâce à Mme tout le monde devient gros et vert. Il n'y a plus de racisme, c'est génial. Attention, c'est un animal naturel, il doit être dangereux là. Et le bloc là-haut, tu peux. Oula, c'est des ah, okay. C'est une... une araignée, je dirais. Ah, je crois que c'était une ruche. C'est dangereux. Je peux soulever le bloc qui est en dessous de toi pour prendre tout, les, tout le gras qui est en dessous là Je fais comment pour le soulever La flèche du bas peut-être Et si ah, tu sautes avec l'appui vers le bas avec B ou... Ah peut-être ouais. Non, tu peux peut-être péter le bloc en balançant un des blocs qui est là vers le bas. Bon, on y est presque, on y est presque. Ouais, Ah, c'est à dire que tu pourras passer en dessous. Des... Tu peux pas t'accroupir pour éviter la. Est-ce que je peux pas Non, ouais. glisse ça, glisse de vrai, ça glisse pas beaucoup. Ouais. Un trampoline, ah, tu peux monter au-dessus là-haut peut-être. Ah tout ce gras visuel. Là. Oh non. Ce qui est derrière, c'est des, des arbres mais tout gras. Oh, c'est c'est horrible Ah ouais c'est horrible. Ouais. C'est c'est c'est toute l'essence de McDonald's. C'est frustrant. <rire> voilà la frustration. Sur les frustration, c'est comme technique de vente. <rire> ah, ouais ouais ouais. <rire> Puis les deux les deux enfants sont malades hein, si vous regardez bien le. Les ah, deux ils sont à moitié verts. Hein. Le petit gamin là il est jaune il est blanc, blanc jaune et l'autre il est vert euh, brun vert quoi C'est des zombies les gosses en fait Faut garder le bloc magique Il va te servir après pour euh, je sais pas quoi Ah voilà, mmh. attention il y a un piranha Ah oui il m'a tué en un coup, non j'avais plus de... Euh, Repos en paix. Allez, allez c'est parti pour euh, les personnes de couleur, couleur avec la coupe... Qui passent euh... toujours en deuxième, hein ouais, <rire> bah <ouais, rire> c'est ça hein. Au moins, les ça, ça contredit les, euh, les, euh, les, les films d'horreur où c'est eux qui meurent en premier <rire> euh, Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Mais là, c'est surtout que le, le noir doit attendre que le blanc est fini, quoi. On, ouais, on, on, Le message est clair, à hein, McDonald's, merci euh, euh, non, non, non, Merci euh, pour ces explications euh, sur, euh, sur le monde, hein. sur le monde sur lequel on... Oh, c'est caché le monde que vont devoir affronter les enfants. Hein. Ah et on peut ramasser un bloc en plein saut, regarde ça, regarde ça comme c'est impressionnant. Quand même plus de ski que moi hein. <rire> Oh j'ai réussi à le lâcher vers le bas, regarde. Ouais, ça veut dire que tout à l'heure, on peut péter le bloc. Oh ouais, mais c'est la mort ça. Ah tiens. Celui-là, il a pas fait de bruit. <rire> c'est horrible. C'est horrible. En plus c'est les montres repop. <rire> Allez oh, je l'ai Ah vu, oui, c'est lui. lui. Ah. Oh là là, je suis fatigué déjà par tous ces efforts. Regarde comme il est vert ce personnage, il est même pas noir, il est vert. Bah ben quoi, c'est super d'être malade. T'imagines la quantité de, de nuggets qu'il a mangé pour ressembler à ça. Mm -hmm. J'arrive pas à attraper le bloc, j'en ai marre. Je m'en vais. Donc on peut balancer les blocs vers le bas. Ouais. Oh. Ah là là est bien, ouais, je Essaye de, de te mettre sur la branche voilà là et de le ramasser le truc. Ah m'a pas pété ah, oui mais on peut le ramasser comme ça avec Bah j'ai appuyé vers le bas. Et <rire> t'es coincé là, tu vas mourir avec le piranha obligé. Obligé. Non bah, ça, Je peux aller vers la droite là non Ah non Non. <rire> <rire> <rire> oh, c'est dégueulasse! Bon, alors là, la cartouche est malencontreusement décédée, donc euh, on va devoir pratiquer une dissection pour essayer de déterminer euh, la cause de la mort. Oh, bah peut-être qu'elle s'est asphyxiée avec ses propres pères! <tousse> Ou alors elle s'est étouffée dans son jambier! Euh... Je peux lui faire du bouche à bouche, hein, sinon. Ah, euh... <tousse> ouais, c'est rempli de gras là, c'est dégueulasse, c'est normal! Oui, oui, ouais, tout va bien, jusque-là. Euh... On est bon, hein. Alors... Ah. ah bah voilà, bah oui, bah bien sûr euh, Mal digérer le nugget. Oh. Ah Non mais bon, c'est pas ça, vous êtes dégueulasse Ah du pur gras, euh, c'est parfait tu prends, tu prends, tu perds 10 ans d'espérance de vie d'un coup, mais... Euh, franchement, il euh, n'y a pas mieux. Oh. Bah, Pensez à liker euh, et à partager aussi. Euh. Non, euh, je dirais pas que je suis alcoolique. Euh, euh, euh, euh, fin de journée, euh, je suis alcoolique un peu. Euh, euh, mais pas au.. Euh, pas au début. Euh. Euh, sentimentalement, euh, euh, j'ai pas encore trouvé euh, celle qui sont à reconnaître euh, euh, mes qualités. Euh, non, trop mince, trop mince. C'est euh, pas du tout. Euh, ah, voilà, ça c'est mon genre de femme. Mmh. On voit qu'elle s'est profité de la vie. Mmh.